Vous avez tous la banane ce matin Valentin C'est bon mon micro Attends. Ah Sur la caméra <rire> allez, allez, allez. Allez, allez. Bonjour à tous, Donc, je vous présente Thierry ce matin qui est avec nous. Bonjour, euh, Bonjour Il veut devenir chef de rayon et à mon avis prendre ma place. Non ah. <rire> Si, si, je pense. Bienvenue à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser chez Superco, la nouvelle enseigne discount du groupe Carrefour où je vais apprendre mon nouveau job de chef de rayon en compagnie de Marine. Le magasin va bientôt ouvrir, on a encore pas mal de boulot de mise en place. Allez, go ouais, Tu as commencé à quelle heure ce matin, Marine 7h heures. Heures. Et ton organisation heures. de la semaine, ça se passe comment Alors, j'ai jamais d'horaire euh, fixe. Ouais. Euh, ça peut être le matin, l'après-midi, la journée. On travaille aussi samedi, dimanche, c'est okay. le commerce. Donc, euh, on est disponible pour nos clients tous les jours de la semaine. Voilà. Bon, Là, il nous reste les pommes de terre ouais. à mettre. Eh ben, je vais te filer un coup Promotion de main. Promotion de la semaine. Donc, c'est toi la responsable de rayon qui met en place Oui, si on veut être un bon manager, il faut savoir faire tout ce qu'on demande à son équipe. Et euh, bah tiens si tu veux je te laisse finir. Allez. Je, je vois, vois que tu as tes chaussures de sécurité, <rire> donc c'est parfait. Alors si tu la prends comme ça, tu n'y arriveras pas. Oh là là là là, j'ai pas mon permis palette. Faut que tu passes sur, sur ah l'avant bon. de la palette. Est-ce que tu veux que je t'aide C'est aussi les bases du management, de savoir aider. Hein. T'as combien de personnes dans ton équipe On est une dizaine. dizaine, d'accord. Et tu as commencé euh, vendeuse ou J'ai commencé chef de rayon en direct. contrat étudiant euh, 14 heures semaine. D'accord. Et euh, après mon bac STG. À l'époque, il s'appelait STG. Maintenant, c'est STMG. Voilà, et j'avais fait euh, option communication et gestion des ressources humaines. Ah oui, d'accord. Ensuite, j'ai évolué. J'ai gravi euh, l'échelle petit à petit. Ok, pour être chef de rayon aujourd'hui. Voilà, Et demain, ça. tu te vois où J'aimerais bien être directrice de magasin. Waouh, wow. je te le souhaite. Hein. Bah, merci beaucoup. Tu as quel âge aujourd'hui Sans 30 indiscrétion. Ans. 30 ans. 30 ans tout rond. 30 ans. Ok. 30 ans, 3 enfants et très active. <rire> On ça. ouvre les caisses. Tu gères aussi les caisses alors oui, quand mes managers de caisse sont en repos. Oh, j'ai vu le code, je vais le faire. On a une jolie hôtesse aujourd'hui. Ah, Vous n'avez pas encore eu ça, hein l'hôtesse en marine. Non, c'est une fait. première. Donc là, on va faire le tour du magasin. On okay. va voir les ruptures, les priorités du matin, ce qu'on va pouvoir faire et comment on va organiser la matinée. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job De faire des choses différentes, ouais. d'avoir l'œil un peu sur tout, euh, de bouger tout le temps. Moi, j'ai okay. besoin de tout le temps bouger. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce job je pense que c'est euh, ma façon d'être, de, ouais. de vivre. J'ai besoin que ça bouge. Je pense que le contact avec les clients aussi, ça me plaît. Euh, avec l'équipe aussi. Avec l'équipe, ouais. ouais. Ok, t'avais ça pense. dans le sang, le commerce, quoi. Je pense. <rire> Là, il y a un paquet de chips qui traîne dans les... Voilà, produits. Voilà, ça traîne. Donc ça, c'est arrangé. Ok. On fait chaque rayon. D'accord. Voilà. Et alors ton plus beau souvenir euh, professionnel, ce serait quoi Alors ici, par exemple, c'est... Euh, D'avoir recruté mon équipe. Ah, oui, c'est toi euh, qui as recruté Oui, bah avec okay. le directeur ah ouais. du magasin. Il m'a fait confiance. Donc, ça, ça ah ouais. pour moi, c'est euh, un bel engagement de sa part de m'avoir laissé faire ça. OK. Bon, allez, voilà. on y va parce que ça va ouvrir. Hein. On y va. C'était une très bonne journée hier. Félicitations à tous. Aujourd'hui, on va refaire la même. Première position de caissier, on aura Valentin. N'oubliez pas de relever vos têtes quand vous êtes en caisse. On ne laisse pas d'attente aux clients. Euh, Isabelle, aujourd'hui, on est en promotion sur le VRAC. Donc il faut retravailler le vrac, le remplir. On vérifie si toutes les affiches sont bien en place. Donc bonne journée à tous, bon courage, la pêche, la banane, comme notre banane à 99 centimes. Et mes petits pains et mes croissants ah, D'abord, on ouvre le magasin. Allez, vas-y direct, Jérémy. Allez, go Et qu'est-ce qui te plaît, toi, en particulier chez SupEco Alors chez Superco, ce qui me plaît, c'est que déjà, c'est un magasin où on trouve des produits vraiment meilleurs, vraiment moins chers. Au niveau de la clientèle, on n'a que des bons échos. suis vraiment content. sympa. Est et marrêtis. vraiment sympa. Mais ça, c'est toute l'équipe. <rire> Donc voilà, on met le petit prix, hop, tac, comme ça le produit a son prix. Il est parfait. Qu'est-ce qui est compliqué dans ton job, Marine Alors rien n'est compliqué, il suffit d'avoir l'œil partout, okay. tout le temps, mais sinon c'est accessible à tout le monde. Il faut juste avoir du dynamisme, du bon sens, de l'organisation et avoir le sens des priorités. Je te laisse ma caméra Ok. Voilà. Comme ça, hop. Je te laisse mettre les œufs Allez, go. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout bien viser. Ah <rire> Alors je te conseille de lever, enfin plus facile, si tu pousses en plus tu auras plus de force. Hey. Regarde. T'es de bons conseils. Hein. Eh ouais. Bon ça y est, t'es en mode pause là Marine. Ah non, ça s'appelle pas de la pause, ça s'appelle de la formation d'équipe. J'ai plus de place là. Il y a toujours de la place. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Dans la grande distribution. C'est ça. <rire> du lundi au dimanche, avec un jour de repos à temps plein pour le chef de rayon. Je préfère le tutoiement et pas de chef entre nous. Pas besoin d'avoir fait SUP de Co pour bosser chez SUPECO. Moi, je suis du Pas-de-Calais, mais SUPECO bientôt partout en France. Bon, Marine, mon essai est concluant Bon, encore quelques petites améliorations, mais ça pourrait le faire. Ok, bon, et si vous aussi, vous avez envie de devenir chef de rayon chez SUPECO dans l'équipe de Marine ou une autre équipe, postulez. Allez-y, on vous attend. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Et likez Merci Marine, c'est cool <rire>